bon ben salut les astros alors aujourd'hui ben, on va faire quelque chose que je devais faire depuis très longtemps je vais nettoyer le miroir primaire de ben, la grosse bête et puis on va collimater le télescope donc la collimation je vous rappelle c'est simplement l'alignement parfait et bien du miroir, donc euh, le miroir primaire qui se trouve ici, avec le miroir secondaire qui se trouve là, et puis euh, le focusseur qui se trouve ici. Le focuseur doit être aligné avec le miroir secondaire et le miroir secondaire doit être aligné avec le miroir primaire. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par euh, démonter le miroir primaire. On va euh, retirer euh, ce miroir et on va le nettoyer. Alors ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais utiliser un scotch, donc j'ai pris du scotch à un gaffeur, je vais hop, mettre une partie ici et mettre une partie ici pour pouvoir euh, retrouver euh, la position voilà, du miroir primaire. Quand je vais le replacer, il sera dans la même position. Sur la dernière vis hein, qui, <rire> qui merdouille. Voilà, donc j'ai trois écrous, maintenant je vais bouger tout ça, j'ai l'impression qu'il est vissé aussi ici. Ouais, il est vissé ici aussi tout à fait donc euh, il est vissé ici aussi donc il y a ici les trois vis ça, ça c'est les vis de réglage hein. et ça c'est des vis qui sont vissés aussi sur le, le télescope voilà, donc on les, on les dévisse mmh. Mais en fait c'est plutôt là que j'aurais dû mettre le, le marqueur voilà voilà le miroir primaire en fait il fallait pas démonter euh, là ici sur les côtés hein, ça servait à rien comme c'est la première fois que je le démonte euh, voilà c'est des choses que je viens de m'apercevoir, ça sert à rien de démonter autour, il faut juste démonter ici, là, bon. sur les euh, sur les arceaux, ici, là, là, et là. Ça ici, ça sert à rien. Bon, alors ce miroir, on va regarder ça. Est-ce qu'il est sale ou pas sale Alors premièrement, oui, on voit qu'il est bien sale. Si, euh, si ça se voit bien donc pour démonter le miroir primaire on va démonter euh, ces trois attaches qui m'ont l'air euh, quand même bien serrées alors normalement elles ne doivent, doivent, doivent pas être serrées hein. elles doivent juste être euh, euh, réglées pour, pour que ça tienne mais pas pour qu'il qu y ait une pression dessus hein, parce que ça déforme le miroir donc je pense que là on a un, on a un petit souci, ouais, ouais, c'est super dur à démonter. Voilà on a démonté euh, les trois petites pattes qui servaient ici à maintenir le miroir primaire. Ouais. On va pouvoir donc sortir le miroir. Et on va placer et eh bien le miroir dans cette eau voilà. on va laisser euh, ben, euh, faire son action l'eau va faire son action hein, c'est à dire qu'elle va euh, hydrater toutes les toutes les poussières qui sont collées et séch et séchées. Et puis, euh, elles vont permettre ensuite de pouvoir le nettoyer rapidement. Bon, mais ben, pendant que le miroir primaire est en train de faire euh, prendre son bain, nous on va s'occuper eh de la collimation euh, eh bien, du euh, focuseur avec le miroir euh, secondaire. ici. Donc le but du jeu, c'est d'aligner correctement eh bien, le miroir secondaire avec euh, le focuseur. Donc pour ça, vous avez tous euh, un cache. Vous hein? voyez ces caches qu'on met là, ici, comme ça, pour éviter que la poussière ne tombe dans le dans les instruments. Bon, bah, ces cash, ce petit cache-là va nous servir. On va y percer un petit trou au centre. Voilà. Donc voilà, le dispositif. Une petite mèche de 2 mm. Si vous avez plus petit, prenez plus petit. Le capuchon, une perceuse sans fil. Et c'est parti. Voilà, on vise bien le centre. faire un petit trou, bien au centre, alors le but ensuite c'est de placer ce petit instrument qu'on a fait ici, voilà. vous voyez on peut voir le miroir dans le trou, Bon, bon alors ce que je fais de temps en temps c'est que je je crée un mouvement euh, un mouvement de rotation de l'eau pour créer donc euh, une sorte de, oui, de de lavage un peu comme vous savez les lavages en machine voilà. donc c'est un lavage très soft hein on touche pas le miroir avec la main, hein, mais on fait tour tourbillonner euh, l'eau. Et ça commence déjà à, euh, à décoller certaines impuretés. Bon, vous aurez besoin d'une feuille blanche, donc euh, A4. J'y ai mis de chaque côté un bout de scotch et je vais la scotcher ici pour, eh bien, fermer, hein, fermer euh, le, la position du miroir primaire hein, pour avoir un écran blanc si on regarde bien dans le petit trou voilà on a un écran blanc et on voit les trois petites pattes de fixation donc les trois pattes de fixation doivent exactement être eh bien, sur les bords du miroir. Je vais dérégler le miroir secondaire pour vous montrer ce que ça donne quand le miroir est déréglé. Hein? Voilà, donc j'ai déréglé le miroir euh, en actionnant donc, cette vis, hein? j'ai euh, déréglé cette vis avec le tournevis. Et vous allez voir ce que ça donne au niveau du focusseur, voilà, au niveau des pattes. Vous avez la patte du haut qui est trop à l'intérieur. La patte de gauche, en bas à gauche, elle est quasiment euh, trop basse. Et puis celle de en bas à droite, on la voit plus, quasiment plus. Voilà. Donc là, je vais re-régler correctement. Donc je remets mon tournevis. Je vais essayer de montrer ça en même temps. Là, il a repris sa position. Correct. Pas facile à tenir, hein. Régler et en même temps, voilà. Donc on a les trois pattes de fixation, celle du haut, celle de en bas à droite, à droite et celle en bas à gauche qui sont bien au centre euh, donc du miroir. Enfin, qui sont bien euh, centrés sur le miroir euh, prime, euh, prime, euh, secondaire. J'ai du mal. Hein voilà, donc là aussi on a réglé correctement le miroir secondaire. Hein voilà, c'est nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à qu régler le miroir Donc euh, maintenant, primaire euh, avec le secondaire. Puisque le secondaire est réglé avec le focusseur. Donc ça, c'est aligné. Maintenant, il faut aligner le miroir euh, primaire qui sera au fond avec l'axe du secondaire. Donc là, on va aller voir ce qu'il ce qui donne, là, mon petit bain de mousse, là. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. On va pouvoir euh, commencer euh, à, à frotter un petit peu le miroir avec euh, donc, du coton coton ultra doux prédécoupé, découpé 100% coton. Hein donc euh, le but du jeu, c'est ensuite de, de venir frotter tout doucement. Le miroir. Bon, et eh bien alors là, on a notre miroir. Donc là, je vais ouvrir la gaze. Donc je vais, là, je prends le coton. Voilà. Donc je prends une grosse, voilà, une grosse partie de coton. Le, le mouiller un peu, voilà. et le but du jeu c'est de ne pas appuyer hein, avec la reste, c'est juste la laisser comme ça voilà. dessus, comme ça. Voilà, ben bah écoutez, euh, là il m'a l'air propre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le maintenant on va le rincer. On va le rincer avec cette fois-ci donc de l'eau déminéralisée. On n'a plus vraiment besoin de la bassine. Voilà. Je retire tout le savon là qu'il y a dans, dans l'évier. je vais faire c'est que je vais hop, je vais placer un petit torchon comme ça pour pouvoir caler mon miroir voilà, en diagonale voilà, qui a une petite une petite porte pour laisser couler l'eau et puis je vais aller chercher mon eau déminéralisée donc voilà, on ouvre le bidon d'eau déminéralisé voilà, et puis on va laisser couler, hein, je sais pas si on voit bien, sur le miroir pour rincer. Le but c'est de rincer le miroir qu'il n'y ait aucune trace de savon. Donc on laisse bien couler l'eau déminéralisée. Alors c'est là où en fait on peut maintenant euh, passer un peu d'alcool, donc c'est un petit truc que, que j'ai vu, donc sur internet, donc ce qu'on prend c'est de l'alcool euh, alcool non coloré, l'alcool blanc, 70% de volume, pour hygiène cutanée, hein, voilà. donc ce qu'on va faire c'est que, alors, euh, on va le mélanger, avec de l'eau déminéralisée de l'eau déminéralisée dedans donc je rince déjà mon gobelet ça sert à rien que je balance des, des saloperies dedans voilà on va mettre de l'alcool dedans voilà Là, il y en a à peu près pour un tiers du gobelet, et puis les deux autres tiers on rempli. Voilà, ça mousse un peu, et je vais venir rincer mon miroir. Avec cette eau déminéralisée alcoolisée. Donc l'avantage, c'est que ça va très rapidement, voilà. Hop, je sais pas si on a vu le truc, mais ça a déperlé très rapidement. Donc, il reste quelques perles d'eau. De, hein, le reste à déperler très très très très très vite. Hein. Voilà. Donc par contre, bah du coup. Euh, les petites perles d'eau qui restent, on va les nettoyer avec, euh, avant que ça sèche, il hein, ne faut pas, faut pas attendre que ça sèche, ça, hein, ça c'est pas possible. On va les nettoyer avec un sopalin, on va venir prendre une pointe de sopalin et pouc, pouc, pouc, on va venir absorber toutes les gouttelettes. Absorber toutes ces petites gouttelettes. Voilà. Il est tout beau. On va le replacer. Bon, maintenant on va collimater euh, le miroir. Alors, le miroir primaire. Alors, pour collimater le miroir primaire, déjà on va le remonter sur son support. Hein, euh, voilà, tout simplement. Et puis, euh, vous avez remarqué que mon miroir primaire. Euh, ben, il est euh, vierge de tout marquage euh, sur certains miroirs le centre du miroir est marqué par un petit point euh, là ici il va falloir le faire parce que c'est important pour la collimation donc on va euh, utiliser une feuille de papier et on va, euh, on va repérer le centre euh, du miroir voilà donc on est bien on est bien de chaque côté là, les pointes de chaque côté, bon plus ou moins, hein, voilà. Donc au centre, je vais pouvoir marquer avec un petit marqueur. Donc, ici, on va en profiter pour placer euh, donc une marque au marqueur, hein, et puis on va euh, on va y mettre ensuite un, un petit euh, un petit repère. Hein, vous allez voir. Donc voilà, ce que je vais utiliser, c'est un marqueur type marqueur CD, hein, pour pouvoir écrire sur le miroir. Donc, ce que vous aurez besoin, et eh bien c'est ce qu'on appelle des, euh, des anneaux de renfort, vous savez, ces petits anneaux euh, en papier euh, collant qu'on met sur les euh, pages euh, de classeurs pour éviter qu'elles se déchirent. Ben, on va remplacer une là au centre, là où on a fait le marquage, ok. Voilà. Voilà. voilà donc là on a désormais un miroir avec une trace voilà donc là maintenant je refixe les pattes de maintien du miroir donc voilà sans euh, sans forcer. Bien, maintenant qu'on a remonté tout ça, on va euh, replacer donc euh, le, le cap, hein, la petite, euh, le petit focusur. On va regarder à l'intérieur, voilà. Et on s'aperçoit que, bah, le, hop, attention, donc le, euh, le le miroir secondaire là qui est ici il n'est pas aligné avec euh, le centre hein, qu'on a repéré ici donc on va bouger le miroir primaire pour que ça se soit aligné avec ça donc euh, voilà donc j'ai réglé les vis qui sont là donc c'est un, un, un jeu entre ces deux vis là donc, il faut euh, soit desserrer l'une et resserrer l'autre hein, on tâtonne on tâtonne et on finit par obtenir voilà alors hop voilà le le miroir secondaire est bel et bien au centre du miroir très exactement alors si on prend une petite lampe comme ça hop, non, on va la mettre en, en, en mode flash mais on va la mettre en mode hop en mode lampe voilà, c'est bien, mode lampe. Voilà, si on met un peu de lumière, on peut voir voilà, on peut voir que le sticker qu'on a mis est bien au centre voilà du primaire, du secondaire. Donc les, les, les deux sont bel et bien alignés. Ok, vous, vous voyez là, le sticker Voilà. Voilà, les amis, on a terminé la collimation. Bon, j'espère que j'ai pas été un peu trop brouillon. Hein voilà, regardez-le, celui-là. Là. Hein Ça emmerde pas. Hein J'aimerais bien avoir la vie de Maurice. Hein. Des fois, je me dis, on a des vies trop compliquées, nous, les, nous autres, les humains. Hein, voilà, bon, à Maurice il est beaucoup plus heureux que nous. Bon, il y a aussi de la chance d'avoir une bonne famille. Mais bon. Allez, les amis, à bientôt. Ciao, bye.